Bonjour à tous, merci d'être venu pour cette table ronde sur les premières fois dans le monde de l'édition. Euh, je suis Thibaut Trinclin, auteur et illustrateur de jeux de rôle et je suis en compagnie de Ambra Drizel, autrice de jeux de rôle. Bonjour, de Julien Moreau, auteur de jeux de rôle. Bonjour et d'Elodie Serrano, euh, autrice de romans et de nouvelles. Bonjour, donc euh, on est ici pour parler un petit peu de notre première fois, de notre découverte, comment on est passé des gens euh, qui, qui, qui gribouillaient un peu dans notre, dans notre coin, qui notions des idées sur des bouts de papier aux gens qui ont maintenant un livre physique que les gens peuvent acheter. Euh, la première question qui me vient, c'est euh, ça, ça a été effrayant pour vous, ce passage de l'un à l'autre? Hum, alors euh, moi j'ai eu des premières fois très très progressives, c'est-à-dire qu'il hum, y a des jeunes auteuristes, leur premier, le premier texte qu'ils publient ça va être de suite euh, un roman chez une très grosse maison d'édition, ils se retrouvent à faire euh, des, des, des, des salons, des conférences, des tables rondes, enfin c'est fait très on-off et moi en fait je considère que j'ai eu plein de premières fois parce que j'ai eu plein de petites étapes qui m'ont amené progressivement. Mon tout premier texte, c'était une nouvelle dans un petit webzine quasiment invisible. Du coup, la pression est très très basse, en fait, parce que ben c'est une nouvelle dans un petit webzine. J'ai été lue par Trois-Pelés, euh, mais j'étais contente, c'était ma première publication. Donc euh, du coup, j'ai pas eu ce côté intimidant-là, euh, qui est peut-être plus arrivé quand j'ai eu mon premier, roman chez un... mon premier roman et puis mon premier roman chez un gros éditeur. Parce que là, de suite, on est très visible. Et donc là, il y, le... il y a une course sur le sujet d'ailleurs demain, mais il y a le syndrome de l'imposteur qui débarque en disant « Oh là là, il y a des gens qui ont hâte de le lire, mais s'ils le trouvent nul, comment ça va se passer ?» Et là, effectivement, ça peut être un peu flippant parce qu'on se retrouve sous le regard, et on n'est plus invisible, et donc on n'est plus dans son coin à faire ses petits trucs, et c'est là que c'est devenu flippant. Mais c'est pas la première publication, c'est la première publication bien visible qui a été un peu intimidante, du coup. Mais c'est les lecteurs qui me faisaient peur. Bon, moi, non. Euh, pour répondre à ta question, peur, non. Peur, non. Euh, alors après, voilà. Hein, on parle. Moi, j'ai écrit un jeu de rôle euh, avec un, aux éditions de John Doe, qui, qui est un éditeur bien connu de la de, sur le dans le monde du jeu de rôle, on va dire, mais qui n'est pas non plus... Euh, on n'est on pas à l'échelle de Donjons et Dragons, si tu veux. Donc, euh, donc euh, ça reste peut-être, pour comparer avec ce que tu disais, quelque chose où je savais qu'on n'allait pas, on, on pas voir ma tête à, sur, sur TF1, si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. je, je sentais bien que euh, j'allais pas avoir un, euh, ni une renommée, ni une shitstorm, ni tu vois, ce genre de choses. Donc, j'ai plus été dans l'excitation de bah, voir un projet, petit à petit, qui passe les étapes et qui se et qui, et qui, et qui s'accomplit finalement, que dans, dans une peur, euh, à la limite le, le, ce qui se rapproche le plus de la peur c'est après quand le, le jeu bah, j'ai eu la chance que le jeu fonctionne et euh, bah, on te demande de de passer en vidéo, de faire des interviews, de faire des choses comme ça. Là, c'est déjà un tout petit peu plus, effectivement, ça rejoint ce que tu disais, mais pourquoi moi euh, et, et, et puis, on va essayer de ne pas dire trop de bêtises. Bon, j'y suis pas arrivé, hein, je le dis de suite, mais euh, voilà, euh, c'est plus à ce moment-là. Mais au moment de la création et du travail avec l'éditeur, et de bon, bah, ça y est, on fait un crowdfunding, le jeu sort, etc. Pas d'angoisse particulière à ce moment-là. Ça y est, c'est mon tour, c'est terrible. Euh, je suis actuel, actuellement terrorisée. Euh, je suis une grande trouillarde, donc euh, moi, complètement. Euh, j'ai eu hyper peur de me lancer. Euh, j'ai travaillé euh, le projet euh, en interne pendant très longtemps. Et quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, allez, je me lance. J'initie le projet. Et euh, parce que je ne me sentais pas de le faire toute seule, j'ai créé une équipe autour de moi et du coup je suis accompagnée d'auteurs et d'autrices qui euh, m'épaulent dans ce projet et euh, c'est hyper efficace de travailler en équipe donc euh, ma première fois c'est notre première fois et c'est hyper agréable de savoir qu'on est euh, un groupe pour pouvoir attaquer ça parce que ça fait peur effectivement euh, quand on n'a pas l'habitude on se dit ah on est des jeunes on, on connaît pas donc euh, ensemble on est plus fort on va plus loin tout ça Bravo, après shot la prochaine question. Euh, <rire> non oui, il enfin, y, y a quelque chose, je trouve ça très intéressant de vous avoir tous les trois à cette table ronde. Euh, et puis moi aussi, en fait, on est tous les quatre dans une, euh, une phase un petit peu différente, la première fois. Moi, personnellement, j'ai fait mon premier bouquin d'illustration euh, avec euh, Gobelin qui s'en dédie, du coup, euh, aux éditions Posidonia. Et je suis actuellement en train de travailler sur un livre que j'écris et illustre, donc c'est une première fois tout autre, je redécouvre tout. Euh, toi, Julien, euh, tu as publié ton premier jeu de rôle qui a bien marché. Et tu es en train de travailler sur le supplément Errance, c'est ça euh, Toi, Elodie, tu as beaucoup de publications à ton actif, euh, plus que nous trois réunis, et euh, sans aucun doute même. Et, euh, et toi, euh, Ambre, tu es au milieu du coup de la, la, la phase de production qui effectivement, comme tu dis, peut être théorisante et l'est beaucoup moins dès lors qu'on qu travaille en équipe. Euh, vous autres, tous les deux, vous avez eu aussi des, des gens, alors peut-être votre éditeur, peut-être d'autres gens, à qui, de, des gens de bons conseils, qui ont su euh, un petit peu vous, vous orienter, vous faire gagner du temps sur certains procédés euh, Oui, évidemment, oui. Déjà, euh, bon... Euh, évidemment, l'éditeur, euh, John Doe Édition, qui, ben, ben, qui a. Pour moi, je, je dis souvent qu'un euh, bon éditeur, c'est quelqu'un qui t'aide à accoucher un peu de tes idées. Et il y a des éléments dans le jeu qui sont des idées que l'éditeur m'a suggérées, qu'après j'ai rédigées, bien sûr, mais, mais voilà. Et sur la. aussi sur comment bon, on va mettre en place le texte, comment on la mise en page, et puis voilà, enfin, plein de choses. À, à tous les niveaux, euh, ben, l'éditeur fait. Fait un travail, qui fait un travail d'édition. En tout cas, il n'y a pas simplement la production physique du, du, du livre, la mise en page, le, les illustrations et la com et tout ça. Il y a aussi une intervention à la création donc qui a été véritablement importante. Il y a la collaboration avec l'illustrateur. Sur Meute, j'ai eu la chance que ce soit Olivier, sans Filippo. Donc, euh, du coup, euh, il y a aussi, ça apporte, qui va dire que les illustrations n'interviennent pas dans le processus créatif d'un jeu de rôle quoi. Donc, même si les illustrations sont arrivées plutôt après le texte, Forcément, après, quand tu rédiges des scénarios, par exemple, ou ce genre de choses, euh, ça, ça peut rentrer en ligne de compte. Et enfin, euh, je ne crois pas trop, en tout cas dans ce qui concerne le jeu de rôle, hein, au, au mythe de, de l'auteur solitaire, seul dans sa chambre et qui écrit un truc, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'idées euh, dans Meute euh, que j'ai piquées à droite ou à gauche, sans vergogne aucune. Euh, tu fais des parties test, il y, a qui, il, y a, il y a beaucoup de retours. La complexité des choses, c'est de trier ces retours. Tu as des gens qui ont des retours constructifs, des retours moins constructifs déjà, mais aussi ben, voilà, tu vas avoir des gens qui disent euh, « je ne sais pas, moi, ton système de combat, moi je le verrai plus comme ci, euh, moi je le verrai plus comme ça ». Et bien entendu, les deux avis sont complètement opposés l'un de l'autre. Donc c'est là que toi tu dois avoir ta boussole de « qu'est-ce que tu as envie de faire au juste ?». Mais néanmoins, tu peux avoir des idées comme ça que, que tu vas piocher sur des, sur des, sur des parties tests, de test, par exemple, sur des suggestions, sur, sur des relectures, pourquoi pas donc, bien sûr, après, tu amalgames tout ça. Toi, ta responsabilité, c'est d'amalgamer tout ça et d'essayer de proposer quelque chose de cohérent. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de choses, que ce soit dans le système ou que ce soit dans l'univers, que tu tu sais. Euh, c'est <coughs> quoi déjà le truc là, La créativité, c'est l'art de dissimuler ses sources. Moi, je, crois, je crois beaucoup mmh. à ça. Je crois beaucoup à ça. Ouais. C'est un truc que vous pouvez retenir si, si vous qui êtes dans la salle ou vous qui regardez en rediff, vous voulez aller dans l'édition. N'hésitez pas à appliquer. On ne crée jamais à partir de rien, finalement. Et toi, du coup, Elodie, est-ce que tu as des gens pour t'entourer euh, Oui, beaucoup. Euh, moi, j'ai commencé, enfin, je viens de, des forums d'écriture, en fait. Depuis, euh, j'ai commencé à écrire, j'avais, un peu sérieusement, en essayant de publier, j'avais 15 ans. Ça fait longtemps. <rire> et j'ai découvert des forums d'écriture et le concept de bêta-lecture. Euh, et les communautés qui vont autour. Donc j'ai été inscrite sur un gros forum d'écriture d'Imaginaire pendant très longtemps, euh, où j'ai vraiment fait mes armes, en fait, c'est-à-dire que moi j'écrivais des... beaucoup de nouvelles. Quand j'étais jeune autrice, j'ai je... voilà, un trouble de l'attention, donc je ne me pensais pas capable d'écrire un roman, parce qu'un projet en long terme, quand on a un trouble de l'attention, c'est un peu compliqué. Donc j'écrivais des nouvelles, parce que les nouvelles, ben, je pouvais les écrire d'une traite, je pouvais les corriger d'une traite. Donc j'ai écrit beaucoup de nouvelles au début, et je les écrivais, je les mettais sur le forum en bêta lecture, il y avait des gens qui me faisaient des retours, je corrigeais. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ça me fait penser à ce que Gaiman dit sur la bêta lecture, c'est que quand quelqu'un vous dit que quelque chose ne fonctionne pas dans votre texte, il a quasiment tout le temps raison. Quand il vous dit comment le réparer, il a quasiment tout le temps tort. Euh, donc voilà, d'ailleurs ce forum avait vraiment pour philosophie, la bêta lecture c'est pas dire à l'autoriste comment réparer son texte, c'est lui dire là il y a ça qui me gêne, là il y a ça j'ai pas compris, là il y a ça ça marche pas, et, euh, et c'est comme ça que j'ai grandi en tant qu'autrice en écrivant énormément de nouvelles, en me faisant bien bien remettre à ma place avec la bêta lecture, parce que moi je, je suis l'ordre d'autrice, j'écris mon texte, je suis contente, il est génial et puis, il y a bêta-lecteurs qui passent par là et qui disent « Non, ça va pas euh, ». Et ça améliore énormément les textes. Et j'ai envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles avant d'avoir la première publiée. C'est aussi pour ça que j'étais heureuse pour ma première publiée, parce que c était, ça faisait deux ans, un deux ans, ou trois ans que j'écrivais des textes, que j'envoyais des textes, que je me prenais des portes. Et, et donc, toute la communauté, elle est importante parce que c'est des gens qui m'ont accompagnée pour m'aider à améliorer mes textes, à faire grandir mes textes, mais qui m'ont aussi accompagnée humainement. C'est des gens qui sont là pour euh, bah, soutenir quand on a peur, soutenir quand on est déçu, quand on se prend des refus un peu durs dans la tête, parce qu'il y a des éditeurs qui sont plus ou moins gentils quand ils disent non, on va dire, il y en a des fois qui sont durs. Euh, et mon cercle amical, c'est quasiment que des autoristes que j'ai rencontrés sur des forums d'écriture à l'époque, parce que ben c'est important d'être entouré par des gens qui font le même métier, parce que on peut en parler à ses proches, mais ils ne comprennent pas exactement ce que c'est nos problèmes quand tu bloques sur un texte, quand tu tournes en rond sur une chronique un peu mitigée ou ce genre de choses. Donc effectivement, ce n'est pas un métier solitaire. On n'est pas un métier solitaire. On n'est pas tout seul dans son coin. On écrit tout seul, euh, mais tout le reste, on est très, très entouré. C'est important. Et sur les premières fois, ça a été essentiel. Ça m'a aidé à publier. Ça m'a aidé à pas finir, rouler en boule dans un coin quand j'ai eu mes premières chroniques négatives. Parce que ben on va voir les copines et il a été méchant avec mon texte. Non mais ils sont bêtes les gens, les écoutent pas. Et puis voilà, c'est important. Tu veux rajouter quelque chose, Ambre peut-être, sur l'entourage. Cela dit, j'ai une question pour toi parce que tu poses les questions mais tu n'as pas répondu. Je resterai mystérieux. Sombre et mystérieux jusqu'au bout. Dis-moi tout. Non, ton ressenti par rapport aux questions que tu nous poses, lequel est-il parce que tu, tu nous as lancé euh, les perches, mais... Oui, moi, l'entourage, euh, sur la première publication, sur Gobelin qui s'en dédie, euh, je suis perdu, je ne m'attendais pas à répondre tellement à des questions. Hein. Euh, sur euh, Gobelin qui s'en dédie, euh, j'y ai été un peu freestyle, je dois dire mais avec, euh, avec une équipe qui était dans cet esprit-là en fait. Il y avait les deux auteurs qui étaient vraiment beaucoup dans cet esprit. Euh, Goblin qui sont dédiés je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un, un jeu apéro qui tourne autour d'un délire de parodie de, de fantasy où on joue les, les méchants et euh, rien n'est interdit en terme peu importe à quel point le délire est gros ou il va loin. Euh, donc euh, c'est un qui qui, une philosophie qui était aussi dans la création du bouquin. Et, euh, et j'avais l'éditeur euh, Philippe de Poésie Édition qui était très calme, très posé, qui posait les choses très simplement et qui ne s'inquiétait pas de voir les deux autres euh, se faire des soirées délire en Oui, on va faire ça et on va faire ça aussi. Et c'était extrêmement libérateur pour, euh, pour mon énergie créative à moi, surtout que c'est une, une patte, c'est un, un, un milieu, hein, un genre de création fictionnelle qui n'est pas le mien à la base, la parodie. Euh, et au-delà de ça, ouais, j'avais des proches, mais qui, comme tu dis, Elodie, on a beau après en parler assez proche. On n'a pas toujours les réponses qu'on attend. Et euh, ça me permet d'embrayer sur ma question suivante en plus. Wow, cette transition incroyable. Euh, pour l'illustration, j'ai beaucoup d'amis, que parce que c'est ça mon corps de métier à la base, j'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés en école d'art et qui me donnent de superbes conseils sur mes techniques graphiques, sur l'illustration, sur la composition visuelle, sur la pertinence d'une illustration par rapport au texte. Euh, mais pour ce qui est de, de, du côté haute, versant hauteur de mon travail, ça c'est vraiment en allant en convention, en salon, en festival, peu importe comment on les appelle, euh, que j'ai pu rencontrer vraiment des, voilà, des, des camarades d'écriture, des gens qui, qui faisaient ça, qui étaient passés par les mêmes problèmes que moi. Et, euh, et peut-être c'est un truc que, ouais, que j'encouragerais, si vous voulez créer les, les, les salons, les conventions, aller dans cet endroit où vous êtes entouré de passionnés et il y en a certains qui vont avoir les mêmes, euh, les mêmes questionnements que vous, qui ont franchi ces questionnements-là. C'est quelque chose de, de très, euh, très libérateur. Et du coup, vous les salons, les conventions, c'est important pour vous, dans votre création Tout à fait. C'est ce que je rebondis exactement sur ce que tu dis. Euh, c'est un lieu où il y a une, une telle effervescence de créativité. Passer à côté, c'est vraiment, vraiment bête. Il faut euh, y aller. Ou si on ne peut pas se déplacer, euh, il existe aussi des conventions en ligne. Euh, c'est un moment d'échange qui est hyper important dans le processus de création parce qu'on ne peut pas effectivement être l'auteur solitaire qui écrit dans son coin. Ça ne fonctionne pas. Donc, euh, venir en convention et avoir cet échange là, c'est euh, très, très libérateur. Euh, on va avoir des déclics euh, sur des, des sujets sur lesquels on bloque depuis des mois parce qu'on va avoir eu la bonne conversation qui n'a rien à voir. Des fois, hein. mais ah, ça y est, j'ai un déclic parce que euh, on est dans cette effervescence créative donc euh, c'est incontournable de mon avis. Allez, vais. Euh, moi, je, je, je distinguerai deux choses. Euh, création du jeu. Effectivement, bah, tu as besoin de partie test. Et tu as besoin de partie test avec autre chose, peut-être que ton groupe d'amis habituels, qui ont souvent une façon de voir les choses ou de fonctionner euh, bah, qui te ressemble. C'est tes amis. Et puis, euh, il peut y avoir déjà un premier filtre, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas te faire de la peine meilleure chose et puis voilà c'est euh, toi qui arrive et qui fait jouer euh, donc euh, ces retours là sont importants mais effectivement aller en convention te permet d'en avoir d'autres avec des, des gens que tu connais ni de ni d'Adam et donc au niveau de est-ce que mon scénario fonctionne est-ce que ma mécanique fonctionne est-ce que euh, tel twist que j'ai prévu machin tourne bien donc là ça peut être intéressant après euh, ce qui colle plus, c'est les... il y a différents types de conventions. Je dirais, il y a deux grands types de conventions. Il y a la convention salon, où tu viens exposer, où tu es là, entre guillemets, c'est un gros mot, hein, mais un peu pour vendre, pour montrer ce que tu fais. Et il y a la convention un petit peu plus réduite, en général, où il y a un peu plus de convivialité, et où tu as un peu plus de temps pour parler, et pour échanger avec d'autres auteurs, notamment. Euh, donc là, effectivement, tu peux euh, à la fois progresser sur le jeu avec des retours de parties, ou voilà, peut-être même si tu es bloqué sur tel ou tel point dans l'écriture, éventuellement avoir des avis. Euh, alors que sur un salon, c'est la foire, il y a du monde, il y a du bruit, même les parties ne passent pas dans de très très très bonnes conditions, bien souvent. Donc là, il faut le dire, c'est quand même un petit peu plus compliqué d'avoir une discussion avec quelqu'un sur un débrief après une partie, ou ce genre de choses, c'est un peu plus compliqué. Pour ce qui est de l'écriture, purement dite, c'est vrai que là, moi, en tout cas, dans mon expérience, les conventions m'ont pas spécialement aidé, c'était plus relecture notamment celle de l'éditeur mais c'est plus euh, ou celle de mon épouse d'ailleurs mais euh, mais voilà ça ça, ça oui euh, davantage que que les conventions à ce niveau là parce que voilà quand tu viens en convention tu viens faire des parties euh, tu es pas en train d'écrire avec quelqu'un qui te dirait fait voir euh, voilà, de, de mon ressenti en tout cas oui du coup je vais, je vais aller dans le même sens que toi en fait en, en fiction euh, pour le côté création et communauté pour la création, euh, moi je me tourne plus vers les communautés en ligne, donc les forums d'autoris, euh, les discordes aussi, les espaces de discussion. J'ai un discord avec mon, mon cercle amical d'autoris. Euh, quand quelqu'un est bloqué on en discute, des fois on a juste des délires qui partent sur des idées, ou... Enfin, vraiment c'est comme ça. Enfin... C'est plus la communauté humaine des, des amis que je me suis fait et que j'ai rencontré sur les forums d'écriture. Par contre, là où les, les salons sont très intéressants, euh, quand on fait de la fiction, c'est le côté rencontre avec le lectorat. Euh, qui est très bon pour le moral en général, parce que le lectorat qui vient en salon, soit c'est des gens qui découvrent qui sont intéressés, donc c'est des interactions positives, euh, soit c'est des gens qui ont lu, qui ont aimé, et qui viennent vous voir pour dire bah, « ça m'a plu », et les gens qui vont, font cette démarche pour dire qu'ils ont aimé en général, c'est qu'ils ont plutôt bien aimé, donc ils viennent vous complimenter, c'est jamais mauvais pour l'ego. Donc il y a cet aspect-là, et clairement, moi, le Covid, ça m'a fait beaucoup de mal à ce titre, euh, parce que je n'avais pas les rencontres avec les lecteurs, euh, les lecteurs choubidou, comme je dis, qui viennent te faire des compliments. Et, et je voyais juste passer des chroniques en ligne, dont certaines qui peuvent être parfois un peu dures, un peu mitigées, ça fait partie du jeu. Euh, et moralement, c'était un peu compliqué. Alors que bah, quand je retourne dans un salon, il y a toujours... enfin Les gens qui viennent dire ce qu'ils ont pensé du bouquin, c'est ceux qui ont aimé, en fait. Et puis il y a aussi l'aspect euh, réseautage professionnel. Par contre ça c'est très important. Euh, les rencontres qu'on fait, on n'y va pas en mode euh, je vais rencontrer machin parce que machin il, il travaille là et ça m'intéresse. On rencontre des gens au hasard des salons. Euh, et des fois il y a des projets professionnels qui vont se nouer parce qu'en fait on, on discute avec machin et ah tu fais ça toi à barre. Ça tombe bien parce que moi j'ai tel projet, est-ce que ça t'intéresserait pas euh, Donc par contre clair, clairement, même si on est jeune autoriste, c'est important d'y aller pour rencontrer le milieu, pour savoir ce que les gens font dans le milieu, pour savoir qui fait quoi, pour, pour savoir un peu le marché auquel on va accéder, en fait, hein, tout simplement. Mais aussi parce que des fois, on peut faire des rencontres qui sont aidantes. Euh, voilà moi j'ai publié chez ActuSF qui, qui est une maison de taille respectable en, en imaginaire euh, je, je connaissais l'éditeur parce que ben, je l'avais croisé très souvent en fait en salon en amont de publier de travail avec lui et quand j'ai eu des projets à lui proposer ben, ça a été plus facile pour moi d'aller le voir en lui disant bah, au fait j'ai un projet comme ça est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait est-ce que tu veux le lire et alors il m'a pas publié parce qu'il me connaissait mais il a probablement lu mon manuscrit un peu plus vite que si j'étais une autrice lambda qui lui avait envoyé par mail. Euh, donc c'est un facilitateur de rencontres professionnelles. Ça, là-dessus, par contre, clairement, je pourrais pas... Puis moi, j'aime bien l'ancien rencontrer des gens de façon générale, mais mmh. Je... Mmh. Tout, tout le milieu en a parlé pendant le Covid, on, on a manqué de ça. Ça a été très compliqué de nouer des projets professionnels pendant le Covid, parce qu'on ne se rencontrait plus, en fait. Mmh. Et ça a été très compliqué pendant les deux ans. Et je veux tout à fait. D'ailleurs, si je peux rebondir, c'est vrai que Ambre, tu as parlé de convention distancielle. Euh, alors c'est très, très bien que ça existe. Personnellement, je trouve qu'il me manque un petit truc. Il y a quelque chose de voir la personne humaine en face de toi. Euh, et même si je comprends tout à fait que l'aide que tu peux recevoir, Elodie, sur ton Discord est, est hyper précieuse, parce que si tu as tes collègues, je pense que vous vous entendez bien, vous avez des vibes, même si vous écrivez des trucs différents, vous savez comment les, les uns les autres travaillent. Euh, pour moi, il y a ce truc de quand tu as la personne en face, euh, il se passe vraiment quelque chose et comme tu dis, il y a une espèce de, de facilitation incroyable à aller proposer du taf à quelqu'un ou euh, à en demander euh, qui, pour moi, ne se trouve pas sur Internet. Alors c'est presque peut-être mon usage du truc. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Non, tu voulais rebondir je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je, je suis dans ton cas aussi, euh, le distanciel, moi j'ai beaucoup de mal. Mais je me suis forcée un petit peu et bon, je n'ai pas réussi à continuer sur le distanciel du tout parce que ce n'est pas du tout euh, mon credo. Par contre, j'ai rencontré des gens et des jeunes auteurs euh, qui en avaient besoin parce qu'ils avaient peur de passer au physique. Ils avaient besoin euh, d'abord d'avoir cette distance pour mettre un pied euh, dans la machine avant de passer euh, au physique. D'ailleurs, euh, dans deux semaines, je fais un festival avec un de ces auteurs qui a passé la barrière et qui, ça y est, il veut bien se lancer pour faire du playtest en physique. Donc ça peut être peut-être euh, quand même une aide. C'est pour ça que... Tu veux faire un peu de pub pour l'auteur et le festival en question ou tu as peur de lui mettre la pression euh, Je ne lui ai pas demandé donc euh, okay. je ne sais pas. Je, mais... Non, mais ce que tu dis c'est très juste, clairement, euh, le milieu est intimidant, euh, la première fois, comme ça qu'on a ouvert. Quand on ne connaît pas le, le nombre de personnes que je rencontrais, je disais, il bah, faut aller en salon, il faut aller pitcher aux éditeurs, ils sont accessibles, et les gens me regardaient avec des grands yeux de lapin pris dans les phares d'une voiture, en mode, mais, mais, mais t'es fou, mais de quoi tu me parles Parler à des et gens Ça fait peur, c'est des éditeurs, moi je suis personne. Euh, donc effectivement, s'il peut y avoir des facilitateurs aussi pour sentir moins intimidé. moi c'est pour ça que clairement, maintenant que je connais des gens, j'hésite pas, euh, mes amis qui ne sont pas encore publiés, qui essaient de, de caser, lui dit « Ah, tu veux que je te présente machin ?»« Allez, viens, je te présente machin et je te jette sur lui et tu lui pitches ton projet. » Et, et ça, aide, ça aide, ça aide beaucoup. Mais c'est très intimidant quand on ne connaît pas le milieu, quand on ne connaît personne dans le milieu, de s'entendre dire « Ah ben, bah, va en salon, on va pitcher. » Oui, c'est facile à dire. alors là J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, c'est très très vrai. Et d'ailleurs, euh, je ne suis pas finalement certain que... Je parle pour le jeu de rôle. Mais je ne suis pas forcément certain qu'on ne te connaît pas tu n'es entre guillemets, hein, parce que ça voudrait dire que moi je suis quelqu'un, mais tu n'es personne dans le sens où tu n'as pas fait quoi que ce soit de, qui un peu soit connu, tu arrives devant un éditeur pour pitcher ton jeu, euh, c'est pas sûr que ce soit facile à faire, est-ce que tu arrives au bon moment, est-ce que euh, c'est est toujours un petit peu maladroit est-ce que tu es le cinquième, le septième, le douzième à faire ça, est-ce que tu ne vas pas être un peu le gros lourd de service qui vient parler de son jeu, alors que comme les sept autres qui sont passés, c'est compliqué, on a peur de le faire, L'éditeur en face, ça ne va pas forcément être simple pour lui dans un salon, etc., C'est plus simple si tu parles depuis quelque chose. Mmh. Si tu as fait, alors si ce n'est un jeu, mais par exemple un truc tout bête pour ce qui est du jeu de rôle, si tu as, mais je suppose que ça peut marcher de la même manière à littérature, Si tu as fait ne serait-ce qu'un scénario pour tel ou tel magazine, tu vois, de, tu vois, ou, ou un site internet après tout, pourquoi pas Tu as fait un truc qui a été publié, même si c'est des petits tirages, même si c'est pas énorme. Mais voilà, tu fais, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Etc. Là, d'abord, tu, tu peux t'appuyer sur quelque chose que tu as fait, tu ne parles pas juste dans le vide. L'éditeur sait qu'en face, bon, bah, tu as été capable de rendre un texte qui a été accepté. Euh, toi, tu te sens un peu plus en confiance. L'éditeur se sent aussi un peu plus en confiance. Peut-être que tu arrives plus facilement à passer ce truc de euh, « mais quittez toi voilà. ?». Parce que c'est vrai que c'est une angoisse. Je, moi, je ne suis personne, je n'ai rien fait, j'ai une idée de jeu, j'ai commencé à rédiger un truc, je veux en parler à un éditeur. Pas simple et en face, effectivement, l'éditeur, bah, bah, peut-être qu'on est le cinquième, le septième, le douzième à lui faire le coup aujourd'hui. Bon, euh, même si le jeu est génial, peut-être qu'il ne va pas le voir, en fait. Donc, il va plus écouter, pardon, juste, parce qu'il va peut-être un tout petit peu plus écouter quelqu'un qui lui dit, bah, « Voilà, c'est moi qui ai fait euh, tel truc, tel truc. Ah, d'accord, bah, sur quoi tu travailles ?» Ça marche, ça marche pas, c'est encore autre chose, mais c'est peut-être un petit peu plus simple effectivement que de débarquer euh, sur au clair chargé un éditeur juste saute dessus quoi. Et puis surtout ça dépend de la manière. Tu voulais prendre la parole avant Vas-y vas-y ou... vas je prie. Donc, Ça me fait penser effectivement à deux alternatives. Si vous n'avez euh, rien publié, je ne sais pas du tout et la caméra maintenant je réalise. <rire> le point bleu, tu une okay. bonne je pense. Euh, je regarde dans le vide. Euh, si vous n'avez rien publié euh, encore et que effectivement vous souhaitez aborder un éditeur avec votre travail. Euh, pour moi, il y a deux, temps deux, temps, deux alternatives, c'est déjà les, les, les temps morts euh, de la convention. Si l'éditeur si est sur son stand en train de parler à une l'autre personne, la sûrement du travail, euh, peut-être c'est ce n'est pas le bon moment pour y aller. Par contre, effectivement, comme disait Elodie, si jamais vous avez une discussion amicale, sympathique avec quelqu'un qui connaît cette personne, après la convention, vous pouvez aller boire un verre ou un café, etc. Et là, avoir une discussion posée où la personne a le temps de vous écouter, et parler, en parlant de temps de vous écouter, c'est important d'apprendre à pitcher, que ce soit vos, vos jeux de rôle ou vos romans, d'apprendre à pitcher simple, rapide et voilà, d'une manière qui, qui peut éveiller l'intérêt. Si vous commencez à partir dans les détails, ça va devenir confus pour l'autre personne, probablement difficile d'écouter, ça ne va pas lui donner envie de suivre la discussion. Si elle a des questions précises sur votre univers, sur votre concept, la personne les posera. Et euh, vous, restez-en au simple, quelque chose qui, qui, donne, ouais, qui donne envie d'en savoir plus, quelque part. Euh, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, rebondir, pardon, que vous disiez euh, parce qu'on a adopté avec euh, notre projet Arcana une autre stratégie. On n'est pas allé voir les éditeurs tout de suite, on a préparé nos scénarios et on a fait du playtest en masse pour que ce soit les joueurs qui se rassemblent autour de nous d'abord. On est presque aux 500 abonnés sur notre page Facebook. On est... Abonnez vous comme ça, on, <rire> on montera aux 500. Euh... Et l'idée, c'était d'avoir euh, le maximum de retours parce que les playtests sont essentiels, surtout pour la partie euh, jeu. Euh, tout ce qui va être mécanique, etc. Mais aussi, de... notre idée était de créer cette euh, cette fan base en fait, qui nous donnerait plus de poids quand on, euh, on irait voir des éditeurs et on, finalement, on n'a pas eu besoin d'aller voir des éditeurs en direct, parce qu'on a fait des conventions, parce qu'on a fait des playtests, parce qu'on a eu cette fanbase autour de nous, et euh, qu'en se déplaçant, des éditeurs sont venus nous voir d'eux-mêmes, ou en discutant, « Ah tiens, mais je connais machin, je vais parler de ton projet, du coup, euh, tu as cinq minutes pour en discuter ?» Et, euh, et ça s'est fait tout seul, donc on peut aussi partir sur une autre stratégie. Euh, moi je suis animatrice hein, de, de formation, euh, ça a été mon travail pendant très très longtemps, donc j'étais plus à l'aise dans l'idée de partir de suite et faire de la démo. Je faisais de la démo de JDR euh, avant pour, de, pour des boutiques, etc. J'ai juste passé le cap de le faire avec mon jeu. Mais ça peut être une autre technique si on n'ose pas ou si on ne sait pas comment euh, aborder. Je pense que sur les conventions, on voit qu'il y a des parties qui se font, on voit qu'il y a de, des éléments visuels, qu'il y a des éléments écrits, qu'il y a des choses qui se font, qu y a du travail de fait, qu'il y a une communauté qui se bâtit. Forcément, c'est plus sexy qu'un type qui arrive et qui fait Au fait, j'ai écrit un jeu L'art la, du pitch, c'est aussi très très important, c'est sûr. Mais il y a aussi une, dif une différence, je pense, avec la littérature pour le coup, mais je dis peut-être une bêtise, mais euh, dans, dans le jeu d'or, moi aussi, euh, j'ai eu, eu la chance de ne pas avoir vraiment à me vendre entre guillemets. Enfin, C'était il y a quelques années aussi, il faut dire, mais euh, quand j'ai commencé à parler sur internet de mon jeu et des projets que j'ai avec, etc., j'ai plusieurs éditeurs qui sont venus vers moi me disant « Tiens, ça a l'air intéressant, tu veux m'envoyer une note d'intention ?» Tu vois, ce genre de choses. Euh, alors que je pense qu'en littérature, il y a tellement de textes de gens qui écrivent que ça ne doit pas être si souvent que ça qu'un auteur, euh, un premier auteur, un auteur qui n'a pas, pas encore publié, bah, se fait... Euh, Débaucher, ce n'est pas le terme, mais se fait, euh, disons, euh, qu'un qu éditeur va bah, aller en devant de lui c'est c'est très très. Le micro de Julien ne marche plus Ah. Oui, oui. peut-être. Est-ce euh... que j'ai appuyé sur un bouton Je vais de toute façon. Dans, dans, dans la fiction, on le voit un petit peu, mais en fait, euh, pour que ça se passe, il faut que ce soit des auteuristes auto-édités, ou les, des auteuristes Wattvad, ou qui ont fait un boulot monstre euh, pour se trouver un lectorat, euh, pour que des grosses maisons d'édition... Euh, moi, j'ai eu des, des échos de, de, de, de connaissances auto-éditées achètent et aller les voir, en leur disant « C'est bien ce que tu as fait, là, c'est cool, t'aurais pas un autre projet à me proposer ?» Et, et puis qui vont publier, qui vont publier chez Hachette. Euh, mais c'est des personnes fin, qui font un travail monstrueux sur leur travail d'auto-édition. Bah le, elles sont professionnalisées, en fait, leurs bouquins. Ils sont beaux, ils sont carrés, ils sont bien corrigés, les couvertures sont belles. Ces personnes sont constamment en salon en train de vendre leurs bouquins. C'est pas... Euh, Personnellement, après, je ne me sens pas faire l'auto-édition, je trouve ça plus simple en fait, d'essayer de, de, de faire les salons et d'aller de, de, trouver une maison d'édition qui peut lire mon manuscrit et le publier que d'essayer de faire l'auto-édition jusqu'au point où on me remarque. C'est vraiment, effectivement, assez rare. Et pour euh, comme souvent, il hein, y a beaucoup de gens qui vont essayer, et puis il n'y en a que quelques-uns qui vont finir par se, se détacher. Après, c'est vrai que quand on soumet aux auditeurs des projets, c'est pareil, hein, ils reçoivent énormément de manuscrits. Euh, Beaucoup de choses, alors moi des discussions que j'ai avec les éditeurs, hein, ils reçoivent beaucoup de choses à côté de la plaque. Enfin, quand un éditeur d'imaginaire im, reçoit de la poésie ou des recettes de cuisine, il y a des gens qui envoient n'importe quoi, n'importe qui. Il euh, y a 80% de la boîte à manuscrits qui part direct à la poubelle parce que c'est pas la ligne édito, parce que c'est tellement bourré de fautes ou c'est tellement mal écrit que c'est même pas envisageable. Donc euh, c'est très très vite trié. Déjà dès qu'on retravaille un minimum son manuscrit, on passe vite au-dessus de toute cette pile-là. Mais... C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. En fiction, c'est compliqué, oui. Parce qu'effectivement, on n'a pas trop le moyen de... Oh, regardez, je suis là. Enfin, ça demande un boulot monstre, en fait. Mais parce qu'on n'a pas le même média, en fait, hein, aussi. C'est vrai qu'avec le jeu de rôle, vous pouvez le faire jouer en convention. Donc, euh... Alors que les bouquins, je peux pas m'amuser à lisez, lisez, lisez, Non, ça marche moins bien. <rire> En fait, c'est à de demander, de demander à quelqu'un de lire ton bouquin pour après, mettons, s'abonner à une page Facebook ou en faire la pub autour d'elle. De, autour euh, oui, c'est un investissement en temps plus, plus, plus conséquent déjà que, que tu demandes, que simplement, hey, viens t'asseoir trois heures à ma table, on va jouer, on va rigoler. Je, je comprends que ce soit plus difficile d'accès. Rigoureusement, il y a des livres, ils sont lus en trois heures. Mais je ne sais pas, les gens, ils trouvent que c est, c est bon. ça m'en prend moins d'énergie que de s'asseoir à une table, je suppose. Ah bah, c'est pas la même activité. Oui, et puis il y, y a plus de difficultés à arriver en convention, en disant bon je dis comme tu dis distribuer mes livres. Je vous retrouve dans trois heures à la sortie pour que vous dire ce que vous en avez pensé. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Euh, alors, euh, du coup, euh, Oula, je me suis mon perdu. C'était fascinant, mais. Euh, euh, du coup, l'auto-édition, et je voulais rebondir là-dessus, euh, c'est vrai qu'on on réalise, à la base, moi, c'était un, un truc, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, oh, bah, super, plus besoin d'éditeur. Et j'ai fini par comprendre, en, en me renseignant sur le truc, que, en fait, si, il y a besoin d'éditeur, c'est juste que tu vas faire le travail de l'éditeur, tu vas faire la mise en page, tu vas faire la pub, tu vas faire la distribution. Et donc, l'auto-édition, effectivement, comme tu disais, c'est un chemin de croix, waouh, wow, quoi. Il faut, faut le tenir. Euh, Est-ce que juste l'un d'entre vous, à l'heure, Histoire qu'on reste sur le timing un petit peu. Midi 9 Super, on a encore 20 petites minutes. Euh, du coup, euh, je voulais qu'on parle, je m'en souvenir, je voulais qu'on parle de au-delà des salons, de une fois la première fois passée, comment, comment on se sent Et Je me sens bien de commencer sur cette question, il y avait, il y avait vraiment ce truc de... Euh, ça a été long, la production d'illustrations pour Gobelins qui sont dédits, et maintenant que je travaille sur un autre bouquin, euh, Teenage Wonder fever où j'écris et illustre, et je, je, je mène le projet tout seul, j'ai pas de co-auteur, etc. C'est d'autant plus long. Euh, je pense que bon, toi, tu été accompagné un peu tout du long par, par John Doe, ou c'est venu sur la fin euh, pff, Oui, alors, moi j'ai commencé... Ça, ça a été très long, hein, encore une fois. J'ai commencé à travailler sur Meute ça devait être 2009, et le jeu est sorti en 2018. Donc, l'éditeur est arrivé un petit peu sur euh, la dernière année, quoi. On va dire sur la dernière année de, de la production. Donc, euh, en fait, j'ai rencontré, j'ai dû signer mon contrat avec John Doe en 2016. Là, en 2016, on a pas, ça n'a pas été possible de bosser directement. Mais euh, donc, euh, voilà, après, en, en, le jeu est sorti en septembre 2018, fin septembre ou début octobre 2018. On, voilà, on a bossé ensemble en 2017 essentiellement. Une grosse année, on va dire. Mais avant, j'avais eu tout ce travail de, bah de, de, de qu'ont plein d'auteurs de jeux de rôle, plein de meneurs de jeux de rôle, plein de joueurs de jeux de rôle, finalement, où bah voilà, tu as ton projet de jeu, tu, tu gribouilles, et puis euh, tu te fixes des idées, ça commence à prendre de la gueule, tu commences à en parler sur Internet. voilà C'est moi c'est comme ça c'est comme ça que le, le jeu est né. Après, tu vois, quand le jeu est sorti, pour te dire quelles sont les émotions après, moi j'en avais plein le dos. Je voulais qu'il sorte, je ne voulais plus en entendre parler, ça m'avait gonflé ce jeu. Tu m'étonnes 9 ans quand même. Et, ouais, ouais, non, mais, oui, et puis, euh, puis voilà, puis il y a toujours des retards et des machins et des trucs. Là, je vis un peu la même chose avec le supplément Errance, hein, qui n'arrive pas à sortir, ça me rend dingue. Euh, donc c'est toujours, euh, toujours euh, frustrant, et euh, t'as as, juste une envie que ça sorte, et à la limite qu'on n'en parle plus. Quoi. Et après, moi... Alors voilà, je manque de recul sur plusieurs projets, euh, voilà. mais sur Meute, il se trouve que ça a plutôt bien marché. Donc j'ai eu des retours positifs dans la dans presse spécialis, spécialisée, par les gens en convention, euh, j'ai eu la, la, la chance de gagner des prix. Donc forcément, ben, il y a un effet bizarre qui fait que quand on t'envoie de l'amour, eh ben, tu as envie d'en renvoyer aussi. Tu vois, ça, ça, ça te remotive, tu dis « c'est cool, eh ben, alors finalement c'était pas mal ce que j'ai fait, etc. Et, » et, et ça relance la machine. Mais il y a vraiment un moment où, quand le jeu sort enfin, les 2-3 mois qui précèdent, en tout cas en ce qui me concerne, c'était mais que ça sorte et qu'on n'en parle plus jamais quoi. J'en avais vraiment plein le dos. Voilà, je ne sais pas si c'est une expérience que beaucoup ont connue, mais moi, c'était vraiment ça. Personnellement, pour faire court avant de vous passer la parole, euh, du coup, c'est là que je voulais en venir. Je n'ai pas bossé longtemps sur Gobelin qui sont dédiés dit, Alors, comme j'arrivais à la fin en tant qu'illustrateur, le processus créatif était déjà abouti. Les auteurs, ils avaient peut-être bossé 5-6 euh, ouais, ans dessus. Je même... Je pense même pour le premier auteur, c'était plus d'une décennie. Donc euh, oui, c'était autre chose pour eux. Et effectivement, je voyais qu'ils étaient dans le genre d'émotion que tu décris. Et moi, effectivement, avoir bossé euh, un an et demi, deux ans euh, sur la conception graphique du bouquin, quand il est arrivé, c'est incroyable cette sensation de le tenir dans ses mains. L'objet, il est là, il est imprimé, il a une belle couverture, il y a quelque chose de... C'est ton bébé, quoi, un peu. Et, euh, et du coup, euh, vous, peut-être euh, peut Ambre, pour commencer euh... J'ai l'impression qu'on est toujours un peu dans notre première fois, vu qu'on n'est pas encore édité. Donc on est toujours un peu dans le, on a le feu sacré du oh, c'est trop génial, on découvre. Euh, et en même temps, comme on travaille sur un projet transmédia. Où on n'a pas que le jeu de rôle où on fait beaucoup de choses à côté euh, parce qu'on veut créer tout un univers autour de autour de notre projet. Euh, J'ai aussi ce ah, on a monté un groupe, on a fait des musiques, euh, on a tourné un clip. Là, il sort. Je ne veux plus jamais entendre cette musique de ma vie. Je vous préviens, on la passe plus sur le stand. C'est horrible. Euh, donc à chaque fois qu'on avance un petit peu, on a ce, cet effet. Et puis, euh, passer les quelques mois, on se dit, ça y est, on a arrivé à faire nos, nos petits projets dans le grand projet. C'est sorti, c'est avancé, c'est posé. On se dit, c'était un boulot au monstre. Quand on était dedans, on, on se disait, plus jamais, on fait ça, plus jamais. La prochaine fois que j'ai une idée comme ça, vous me dites non. Et finalement, euh, après, on se dit, hey, on a bossé, on arrive à faire quelque chose. Bon, ben, on continue parce que le petit projet, là, il euh, y en a encore une centaine comme ça pour arriver à la fin et faire le gros projet tous ensemble. Donc euh, on cercle vicieux ou vertueux, je ne sais pas, euh, les deux à la fois. Et est-ce que comme Julien, tu as, des, as cette petite dose de retour positif à chaque étape qui sort, qui te donne quand même envie une, de remettre une pièce dans la machine Il euh, y a les retours, il y a, y a aussi le fait qu'on travaille en équipe et qu'on se soutient beaucoup euh, les uns les autres. Euh, mais les retours, euh, c'est vrai que ça fait énormément de choses. Mais euh, Elodie en parlait aussi, c'est ce... Ces personnes qui vont faire l'effort de venir parce qu'ils ont aimé, parce qu'ils ont entendu parler. Nous, cette année, quand on a fait le fiche, c'était notre deuxième fiche. Il y a des gens de l'année avant le Covid, parce que le Covid nous a un peu cassé dans nos playtests aussi. Il y a des gens avant le Covid qui sont venus nous voir et nous dire alors où c'en est Nous, on vous a suivi. Et on se dit, waouh, ouais, il y a des gens, ils suivent. C'est génial. Je ne pensais pas. Donc ça, ça fait beaucoup de choses, effectivement. Mais euh, on s'essouffle beaucoup. Je ne sais pas si c'est le cas pour, euh, euh, pour euh, de l'écriture, euh, parce qu'on est dans le milieu du jeu, c'est vrai qu'on a un rapport au, au, plaisir. au plaisir qui n'est pas le même, effectivement. On a les joueurs qui peuvent nous apporter du retour peut-être plus, plus facilement, comme tu le disais. Euh, mais ce, cette dose-là, elle est hyper importante pour avancer aussi. Du coup, toi, les sorties de tes œuvres, qu'est-ce que ça te fait euh, déjà, la temporalité euh, de la création des projets, elle est, je pense qu'elle est très différente en fiction euh, parce que du coup, bah, on en parlait, on va envoyer ses manuscrits et la, les, les délais qui peuvent s'écouler entre le, le, le point final, quand on dit ça y est, il est prêt, je l'envoie aux éditeurs, et le moment où on finit par avoir une réponse positive, ça peut être très très long. Euh... Mon premier recueil de nouvelles s'est fait euh, parce qu'avec la maison d'édition, ils avaient publié plusieurs textes et ils fait dit oh, « fais-nous un recueil ». Ça a été un projet très rapide, mais mon premier roman, j'ai passé un an et demi, à l'envoyer un peu partout avant qu'il soit accepté. C'était une période très très difficile parce qu'à l'époque, j'attachais beaucoup ma valeur personnelle à la réussite de ce projet, donc ça m'a fait beaucoup de mal. Euh, mais ça a duré un an et demi et pendant un an et demi, je ne me suis pas tourné les pouces en fait, à attendre qu'on me dise « Oui, j'ai... » j'ai bossé d'autres projets. Et pareil, entre le moment où il a été signé le moment où il a été publié, il s'est écoulé encore une année et demie, et pendant ce temps, ben, j'ai pas passé une année et demie à faire les corrections édites au-dessus, j'ai fait d'autres projets. Donc la temporalité est un peu étrange parce qu'au final, quand un roman sort, ça fait un moment que moi, je suis passé à autre chose. Donc quand il sort, on est content parce qu'effectivement, il y a eu toutes les passes de correction qui font que... Voilà, et puis on est content enfin de l'amener enfin au lecteur. Euh, par contre, un phénomène que j'ai pas mal souffert entre les baleines et cul à point, et puis même après à point, quand j'ai essayé d'écrire la suite, euh, c'est qu'il y a une pression. Euh, quand tu écris tes premiers projets, t'es pas sous l'œil du lectorat, tu peux te planter et il n'y a pas d'attente en fait. Il n'y a pas d'attente sur la qualité de ton travail. Quand tu as fait un premier bouquin qui a un peu marché, bon, les lecteurs ont aimé, tu dis bordel, faut que je fasse aussi bien, voire mieux pour le suivant. Et quand j'ai commencé à écrire mon... Alors j'ai beaucoup de projets dans l'escarcelle parce que j'ai un cycle de fonctionnement qui fait que j'écris beaucoup de premiers jets et je mets beaucoup de temps à me décider à les corriger, donc j'en ai beaucoup en attente. Mais celui que j'ai voulu écrire après la sortie de, des Baleines et même celui après Q à Point, c'était compliqué parce que j'avais une petite voix dans la tête en fait, qui... J'arrivais pas à juste écrire. En fait, j'avais l'attente du lectorat, l'attente de il faut que ce soit aussi bien, il faut que ce soit aussi bien, il faut que ce soit aussi bien. Et j'ai fait un blocage j'ai fait un blocage parce que ça m'empêchait d'avancer, et il a fallu que j'arrive à prendre le recul nécessaire de me dire « on y pensera plus tard, là j'écris, je kiffe juste mon projet, et, euh, et je penserai au lecteur après ». Donc moi personnellement, en tout cas je fais un peu le yo-yo, où il y a le côté « je suis contente, ça va sortir, ah merde, qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce qu'ils vont trouver que c'est bien ?» puis quand les premières chroniques tombent, que les retours sont positifs, je suis nouveau contente en disant « c'est bon, c'est bon, les, les lecteurs aiment, ça se passe bien, je suis contente ». Et puis, bon, s'il y a des chroniques mais négatives qui tombent, bah là, ça redescend un peu. <rire> et puis après, on bascule sur le projet suivant. Et chaque projet a sa propre petite bataille, en fait. Donc, euh, voilà. Mais il y a vraiment ce côté, quand tu as le premier qui sort, tu as la pression pour le suivant, en fait. Et j'en ai discuté. J'ai beaucoup de connaissances qui ont le même problème c'est les attentes. On qui sont réels ou non, des fois on se les imagine nous-mêmes, mais on se dit qu'on est attendu et qu'on a posé un certain niveau d'attente et qu'il qu faut qu'il soit au moins aussi bien, voire meilleur que le premier, parce que sinon tu vas te faire défoncer en fait. Je dois juste dire, pour moi, là, à mon avis, je dis peut-être une énorme bêtise, hein, c'est pas exclu, mais à mon avis c'est très différent en jeu de rôle, parce que je pense qu'en littérature, l'auteur est davantage mis en avant qu'en jeu de rôle. Est-ce que vous savez, vous, qui est l'auteur de la cinquième édition de Donjons et Dragons non. Voilà. Donc les... c'est juste le jeu le plus vendu au monde de très très très loin. Donc euh, les auteurs sont... Le... Notre petit milieu, bien sûr, s'intéresse à qui écrit quoi. Mais le public, la grande majorité des joueurs, ils y... connaissent très très peu d'auteurs. Et il n'y a pas forcément, à mon avis, une attente de fou quand tu as sorti un jeu qui, qui a bien marché sur qu'est-ce qu'il va faire ensuite. Les éditeurs peut-être, le petit milieu, une fanbase peut-être, euh, voilà. Mais sinon, globalement... Je suis pas convaincu qu'on est on le même phénomène parce qu'effectivement quand tu achètes un livre et que tu l'as aimé, tu vas, oh, qui c'est qui l'a écrit Un jeu, tu attrapes, tu y joues quelque part. Il y a ce phénomène aussi d'appropriation du jeu ou en tant que meneur de jeu, quelque part, les joueurs ils vont pas venir pour, ils vont venir aussi pour le meneur de jeu. Ce genre de choses. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent à plusieurs. Donc l'auteur est un peu dilué, je crois, et je suis pas certain qu'on guette avec euh, il y a quelques auteurs stars, hein, mais qu'on guette vraiment avec beaucoup d'attention euh, lorsqu'un euh, un auteur a même gagné des prix ou des choses comme ça, tiens, qu'est-ce qu'il va faire ensuite Je pense que la pression n'a rien à voir avec ce que vous connaissez en littérature. Je remondis sur ce que tu disais, peut-être les illustrateurs par contre sont plus, plus, vu que tu es dans ce cas, peut-être les illustrateurs sont plus mis en avant dans le jeu de rôle moi, régulièrement, j'ai des gens qui vont me dire, tiens, c'est telle personne qui a fait les dessins. Je reconnais le style graphique. Effectivement, l'auteur est un peu plus dilué. Le titre du jeu de rôle, par contre, je sais que But a gagné un Graal d'or. Voilà, c'est vrai que ça te sert plus. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, tu vois ce que tu disais, on t'a demandé un recueil de tes nouvelles. On va peut te demander un artbook de tes dessins. Mais nous, en tant qu'auteurs de jeux de rôle, jamais personne va nous demander un recueil de nos écrits. Hein. Un recueil de mécanique. Ce serait extrêmement indigeste en plus. <rire> euh, du coup, envie de rebondir un petit peu. J'espère va avoir après le temps de conclure ensemble. Euh... C est, c est cette attente, effectivement, qui existe, hein. je, je pense, un petit peu plus pour les illustrateurs que pour les auteurs de jeux de rôle et beaucoup plus pour les auteurs et autrices de romans. Euh... Et moi, c'est un truc dont j'ai appris à m'en foutre, en fait. Genre, euh, parce que ce, que ce que je fais par exemple mon premier travail c'était gobelins qui s'en est dit mon premier travail publié jusqu'à ce jour mon seul gros travail publié même si j'ai fait quelques trucs par-ci par-là euh, c'est pas je considère que c'est un, un truc que j'ai mis au service d'une œuvre et que si les gens m'attendent sur une patte bah, tant pis pour eux en fait parce que euh, je vous laisserai jamais connaître à l'avance mon prochain mouvement quoi euh, et euh, je sais pas je pense que c'est un truc des fois dont on gagnerait à s'en foutre. Oui, on va décevoir des lecteurs, oui, oui on ne va pas vous donner ce que vous attendez. Oui, ce ne sera pas comme la dernière... Pour parler correctement français, non, ce ne sera pas comme la dernière fois. Mais, en même temps, si on ne le fait pas pour... Enfin, on ne le fait pas pour vous, avant tout. Enfin, il euh, y a un petit peu de ça, mais euh, lorsqu'on crée, c'est parce qu'on a quelque chose, j'ai l'impression, intimement, à l'intérieur, qu'on a envie de sortir. Et parfois, ce quelque chose, il peut changer d'une année à l'autre, on ne sera pas la même personne. Et... Euh, et ouais, je pense que ouais, sur, le, sur les secondes premières fois, moi j'ai l'impression de vivre une deuxième première fois qui est totalement autre, et euh, que la personne qui vit cette deuxième première fois, ce n'est pas la même que celle que j'étais euh, quand je sortais tout juste d'école d'art et que je me suis mis à bosser sur Goblin qui sont dédiés. Je vais bien répondre à ça. Je nuancerai ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand tu veux créer quelque chose, un premier jeu, euh, ou un deuxième jeu, un troisième jeu, ou un premier livre, un, premier livre, un deuxième livre, un troisième livre, effectivement, si tu réponds à un besoin peut-être assez viscéral de création, certes. Mais ce truc-là, tu le proposes au public. Tu veux le vendre. Pourquoi Si c'est juste viscéral si tu te fous complètement de ce que les gens en pensent, c'est comme un musicien, tu joues dans ta chambre, et ça se passe, ou tu chantes sous ta douche, ça se passe très bien. Moi, je le fais souvent, personne se plaint du coup. Mais, euh, donc voilà. Mais à partir du moment où tu dis « tiens, je vends », ou je propose mon jeu en tout cas, bah, ça veut dire que tu accordes de l'importance à ce que des gens le lisent, qu'un maximum de gens le lisent et si possible l'apprécient. C'est d'ailleurs pour ça que quand on nous dit « franchement, j'ai aimé ton jeu », ça nous fait tant plaisir. Voilà. donc il y a ça et puis du coup, je reprends si tu es musicien de jazz et tu sors un album de jazz qui cartonne, honnêtement est-ce que vraiment tu vas sortir un album de heavy metal derrière quoi même si tu es hyper créatif et que tu ne veux pas être là où on t'attend euh, quelque part tu, tu as fait tes armes là-dedans on te respecte pour cela bien sûr que tu es libre de ta création mais d'un autre côté euh, on pourrait aussi attendre à, je ne veux pas parler de respect du public, mais il y a aussi quelque chose qui fait qu'il faut être libre de sa création et en même temps tu ne peux pas dire complètement « peu importe s'ils ne sont pas contents, c'est pareil bah, ». S'ils ne sont pas contents et qu'ils ne t'achètent pas ton truc, tu ne vas plus continuer à produire aussi. Donc il y a, il y a, il y a évidemment un curseur à trouver et, une, et je dirais qu'il faut être plus nuancé sur le, la liberté de l'artiste, oui. Mais effectivement, un minimum de... Une prise en compte de, de ce qui a pu marcher, de ce qui a pu être aimé, de ne pas forcément jouer le total contre-pied ou sinon bah, être prêt à assumer un échec retentissant bien sûr. Qui peut arriver C'est pour ça que c'est important aussi d'écouter les conseils d'éditeurs et d'éditrices qui sont là. Enfin, les... On a souvent tendance à les voir comme des méchants producteurs de cinéma en haut de leur tour du voir qui seront là en mode « oui alors ça, il faut que ça, ça marche, il faut faire comme ça du coup Mais ». Euh... Mais non en fait en effet c'est beaucoup plus nuancé, ces gens-là ils croient en vos projets, ils ont envie que vos projets marchent et de temps en temps ils vont vous proposer un truc qui n'est pas votre idée de base et parce que votre idée de base peut-être elle n'est pas infaillible Finalement, et, euh, et ce que tu parles de, de respect du public, c'est un truc que je vois beaucoup plus. Euh, donc je pense effectivement que ça te touche plus, Elodie, dans la mesure où tu es vue comme une autrice, tu as ton univers et ta patte au travers de toutes tes œuvres, etc. Personnification, comme on l'a dit, est plus absente dans le jeu de rôle. Euh, c'est quelque chose que je vois beaucoup plus dans, dans le milieu du jeu de rôle, d'une œuvre à une œuvre connexe. Par exemple, toi qui fais un supplément pour Meute, c'est logique que tu prennes en compte les attentes du public, ce qui a plu dans le premier truc, etc. Euh, après j'ai tendance à, à, à penser à vouloir espérer, en tout cas j'ai fait qu'une seule sortie, donc peut-être peut le plantage est proche euh, mais euh, que euh, j'ai envie de toucher des publics différents aussi, avec différentes choses bah, C'est marrant parce que tu, tu m'as cité un exemple mais justement en fait moi je, je suis c'est mon dilemme c'est de me dire bah, j'ai envie de faire plusieurs types d'histoires différentes euh, et c'est vrai que le milieu n'est pas facile, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Euh, moi, je pars du principe que si je dois rien gagner, il faut au moins que je kiffe ce que je fais. Ça me paraît un bon deal, euh, et que le lectorat apprécie aussi, mais l'objectif, c'est qu'il faut que, faut que je reste passionné, il faut que je continue à aimer ce que je fais. Donc je préfère faire ce qui me fait envie, euh, quitte à perdre peut-être des lectoris en route, euh, en me disant, de toute façon, euh, ils reviendront... Voilà, s'ils ont aimé à point parce que c'est une enquête, et eh bien, ils reviendront pour lire les bouquins qui sont similaires. S'ils ont aimé à point parce qu'ils aiment ma façon d'écrire, bah là, ils me suivront sur d'autres projets qui sont très différents. Et du coup, voilà, moi, j'ai des lectoristes qui me suivent sur mes Space Hop, mais pas sur la fantasy, ou sur la fantasy pas sur les Space Hop, parce qu'ils aiment pas les Space Hop. Et j'ai des lectoristes qui lisent tout parce que ce qui leur plaît, c'est ma façon de raconter. Euh... Et puis, j'en ai d'autres en réserve pour eux parce que je vais faire du jeunesse maintenant, parce que ben, j'ai des projets hyper sérieux en, en réserve que je vais essayer de sortir, et puis euh, je vais leur dire, ah ben, celui-là, il n'est pas fun, en fait. Là, tout ça, tout ça ce que j'ai fait, c'est fun, mais celui-là, non, non, en fait, euh, non il y a tout le monde qui meurt, vous allez voir, c'est triste. Mais parce que j'ai pas envie de m'enfermer justement dans une case, dans un seul style d'histoire, dans un seul format d'histoire, dans une seule tranche d'âge. J'ai envie de raconter les histoires que j'ai envie de raconter aux personnes à qui j'ai envie de les raconter. Et en fait, effectivement, si j'ai du lectorat qui me lisait parce qu'ils aimaient tel type de tel genre de lecture, euh, parce qu'ils aiment que les nouvelles ou que les romans, que le space-op ou que la, la, la fantasy, ok, c'est pas grave s'ils me suivent pas sur les titres, qui rentrent pas dans ce qu'ils aiment. Enfin, moi j'ai des autrices que j'aime beaucoup, euh, je lis pas leurs romans jeunesse parce que ça m'attire pas. Je lis leurs projets adultes, mais leurs romans jeunesse, je les lis pas. Alors que j'aime beaucoup leur plumes, j'aime beaucoup leur travail, mais je les suis pas sur la jeunesse, c'est pas grave. Et puis il va y avoir des lecteurs qui sont très fans du travail d'une personne qui vont suivre quoi, quoi que ce soit qu'elle fasse la personne, parce que ce qu'elles aiment, c'est la façon de raconter des histoires de la personne. Mais justement, moi, effectivement, je fais le choix de l'éclectisme en me disant peut-être que je me tire une balle dans le pied en termes de carrière, parce que du coup, je construis pas un truc hyper cohérent, logique, machin, je fais juste ce que j'ai envie de faire. Voilà, quand je discute avec des collègues qui me disent bah, peut-être que ça vaudrait le coup, que tu fasses des projets un peu plus mainstream, à grand public pour te faire connaître. Et je dis, bah non, moi j'ai envie de faire des trucs un peu fun et tant pis, je, je débarque avec mes dinosaures de l'espace et c'est pas grave, tout va bien, moi je m'amuse. Je sais qu'il y a des gens, ça va les amuser, parce qu'il y a des gens qui. Je leur parle de dinosaures de l'espace, ils me regardent, ah oh, ben c'est trop bien. Et puis il y a des gens qui font. Et c'est pour ça que c'est pas. C'est pour ça que c'est pas un projet qui était fait pour une très grosse maison d'édition, qui en tire des, des, des, des centaines et des centaines, parce que. Le lectorat pour des dinosaures l'espace est un petit lectorat, mais c'est OK pour moi. Et tant que le petit lectorat des dinosaures l'espace, il kiffe en lisant mes dinosaures l'espace, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Il faut... Il faut enfin, c'est un, un chemin à accepter quand on commence à sortir des projets, qu'on ne sera pas forcément la grande star, que tout le monde ne se précipitera pas pour lire nos bouquins, tout le monde ne sera pas là, « Oh, vous êtes merveilleux, c'est trop génial ce que vous faites. » Parfois, on aura des projets pour un petit, une petite audience, mais une fois qu'on a intégré ça, une fois que moi j'ai réussi à intégrer ça, bah en fait, moi, tant que la petite audience, elle est contente de ce que je lui propose, c'est tout ce qui compte. Mais effectivement, bah, du coup, j'ai fait le choix de... Je fais plein de trucs différents et vous me suivez, c'est cool, vous ne me suivez pas, c'est pas grave, je vous en veux pas. M'en voulez pas non plus de vouloir faire ce qui me fait plaisir. Mais je garde le lectorat, bien évidemment, on n'écrit pas dans le vide. On ne travaille pas dans le vide, c'est sûr. Mais... Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand tu écris, tu sais que tu écris pour voilà. être lu... Primaire, primairement, je fais ce en fait, j'adopte la philosophie, c'est les autoristes que j'avais lues qui disaient que j'écris ce que j'aimerais lire. J'écris ce que j'aimerais lire et que parfois, j'ai pas l'impression de trouver sur les étagères d'ailleurs, et j'écris ce que j'ai envie de lire... Et je me dis, si moi j'aimerais lire ce genre d'histoire, il y a probablement d'autres personnes qui aimeraient lire ce genre d'histoire, en fait, tout simplement. Euh, mais oui, j'écris en pensant à un lectorat, et effectivement, tu, tu parlais du fait d'avoir fait une extension à, à Meut. Euh, moi, j'écris une nouvelle aventure euh, qui se passe dans l'univers de, de Q à C'est parce que c'est un, un roman-enquête, donc les enquêteurs, ils ont d'autres enquêtes. Et effectivement, celui-là, quand je l'ai écrit, pour le coup, euh, j'ai tenu compte du retour, des retours du lectorat que j'avais eu sur le premier, euh, de ce qu'on m'a pointé comme défaut du premier euh, de façon récurrente, enfin voilà, j'ai tenu compte des retours en me disant ok je vais essayer de faire un deuxième encore meilleur et je vais essayer de tenir compte de ce qu'on m'a dit, mais parce que c'est une suite, parce que sinon les autres, euh... enfin j'ai des bêta lecteurs aussi pour me dire ce qui va pas, donc... Euh... Uh. Moi, je voulais juste pour répondre à ça très très vite. Euh, complètement d'accord avec le fait effectivement que bah, si on peut ne pas se faire enfermer dans une case, c'est toujours mieux. Ce que je voulais dire simplement, c'est que quand tu écris, tu écris euh, aussi pour être lu, donc tu dois, c'est pas que pour toi, ou tu dessines d'ailleurs, ou voilà, c'est pas que pour toi, même si effectivement, arriver à garder sa liberté tout en assumant ce que tu dis, hein, tout en assumant qu'éventuellement, bah, on va perdre des lecteurs, ou, ou des ou des spectateurs, ou peu importe. Hein, euh, voilà. Euh, après pour nous je pense que je dis les auteurs de jeux de rôle c'est peut-être encore différent parce que précisément on n'a pas la même pression c'est-à-dire que personne ne va acheter un jeu sous mon nom quoi ou très très peu de gens contrairement à toi peut-être alors que, donc du coup, si demain, euh, tu vois, j'ai écrit, euh, j'ai fait un petit projet de contexte quand mon éditeur a sorti euh, un crowdfunding sur euh, ce qui est un jeu de super-héros à l'américaine, assez classique. Euh, bon, bah, j'ai fourni pour le crowdfunding un petit contexte Far West, un peu délirant, etc. Rien à voir avec Meute. Euh, j'ai aussi fait des scénarios pour d'autres jeux, comme celui d'Olivier, d'ailleurs, à l'Empire des enfin, voilà, Mais euh, tu, tu peux te permettre d'aller faire des choses extrêmement différentes parce que finalement, tu n'es pas attendu. Euh, voilà. La seule chose, c'est que moi, j'ai réagi un peu épidermiquement comme ça sur le fait d'écrire pour soi ou faire pour soi. C'est vrai que moi, je ne suis pas écrivain. Je... je, je suis... Certains que j'aurais le, je saurais écrire une nouvelle ou écrire un roman, euh, pas certain du tout. Euh, simplement, quand j'ai écrit, je me suis dit, j'ai plus envisagé ça comme une espèce de manuel en me disant, faut que j'écrive les choses simplement, et essayer d'être compris. Les règles, c'est ça, l'univers, c'est ça, essayer de faire des phrases simples et euh, pédagogiques, entre guillemets. Donc, dans ma démarche, j'ai essayé de, de vraiment d'être compris, de transmettre quelque chose. Euh, je sais pas si c'est original, pas original, c'est mon, mon seul jeu. Mais euh, et donc c'est en ça que voilà, euh, tu écris aussi en te disant ben, je vais être lu. Et donc euh, c'est pas juste pour moi et mes potes. Parce que si tu écris pour toi et tes potes, il y a aucun problème à ça d'ailleurs. Hein. Mais effectivement, tu peux écrire un peu comme ça te vient et peu importe quoi. Tu vois, tu fais ta prise de notes pour ta campagne de, de ton jeu favori ou de ton jeu perso, très très bien. Mais dès que tu veux proposer ça à la vente, ça implique malgré tout, je pense, une responsabilité. Okay. Peut-être, euh, peut-être, un très court mot pour euh, conclure cet enchaînement. Trompette. Je... Tr trompette. <rire> il est pas euh... très court. Euh, bah, tu m'as demandé un mot. Mais euh, il pas court. Tu, tu peux en faire 3 quatre. Ah. Non, je vais, je vais juste rebondir sur ce que Julien disait euh, sur l'écriture pour soi, parce que ça me rappelle ma première fois de quand on a euh, décidé, quand j'ai décidé. Euh, de constituer l'équipe parce que j'ai décidé de commercialiser le, le jeu. Et euh, effectivement, au début, c'était pour moi, euh, c'était pour mes potes. Et à partir du moment où, euh, bon, on va éditer ce jeu, on va essayer de l'éditer, allez, on y va, on monte l'équipe, euh, c'était plus du tout la même démarche, c'était plus du tout le même rapport au projet. Et euh, du coup, c'est toujours pour moi, hein, je me fais plaisir, hein, je... quand même donc euh, bien sûr il y a une part de nous, surtout euh, dans les jeux qu'on conceptualise, euh, surtout quand c'est les premiers j'imagine, mais le rapport au projet et à la démarche de travail est tellement différent euh, que je, je, me, je, je me sens plus en, en mode j'écris pour moi. Alors que c'est le cas, je le sais, je me fais plaisir, mais ça passe tellement après euh, tout ce qu'on met en place pour l'éditer, Déjà la masse de travail, euh, euh, effectivement essayer de rendre ça intelligible pour le public. Des fois, euh, on fait des choses qu'on n'aime pas en plus. Enfin surtout dans le, toi qui est sur, euh, qui est en train d'écrire ton jeu, j'aime pas les maths euh, par exemple. voilà, ouais. t'aimes pas les maths. Moi j'ai horreur des maths. Euh, moi j'ai horreur de faire des, des trucs de, de, de, de culture et de bestiaire. Et il en faut. Du coup je délègue. Euh, merci les gars <rire> dans dans l'équipe. Euh, mais on écrit moins pour soi à partir du moment où on est face à l'édition, je pense. Et je me retrouve beaucoup moins du coup dans ce que tu disais. Euh, pas de souci, je comprends. Alors, alors j'aimerais bien poursuivre la discussion pendant une heure de plus, mais je pense qu'on est déjà à la bourre. Euh, donc, euh, très rapidement, si ça vous va, j'aimerais faire un petit tour de table de où est-ce qu'on peut vous retrouver en ce moment. Où est-ce qu'on peut vous suivre Elodie, tu veux commencer euh, Me suivre de quelle façon Stalker ou... Alors, plutôt sur les réseaux, de manière consensuelle euh, j'ai une page Facebook, une page Instagram, un compte Twitter. Euh, qui s'appelle Elodie Serrano. Elodie Serrano, euh, autrice. Euh, je suis assez, assez facile à trouver. J'ai réussi à noyer tous mes homonymes sur Google. Incroyable. Euh, Tape Elodie Serrano sur Google, euh, ça parle de moi. Non, parce que j'ai un nom très commun, donc euh, ça m'a pris un peu de travail pour faire disparaître mes homonymes qui n'écrivent pas. Et est-ce que tu veux... Est-ce que, est-ce que, <rire> est-ce que rapidement tu veux peut-être parler d'un projet en cours, de quelque chose euh, sur lequel tu fondes des attentes, euh, un truc que tu produis en ce moment euh, Ben j'ai du coup j'ai Rébellion Sorienne qui sort ce week-end. Ok, achetez-le. Voilà, il est là pour... Euh, bah C'est les dinosaures de l'espace, justement. C'est un, un fix-up. Donc J'ai une, une grosse novella et trois petites nouvelles. Et ça parle... Bah, C'est une nana qui va visiter Jurassic Planet. Elle est censée tester une nouvelle attraction. Puis elle atterrit dans la jungle parce qu'il y a un accident. Et puis elle se retrouve avec un, un vélociraptor qui parle. Et euh, on... Elle ne comprend pas trop comment, mais elle se retrouve recrutée dans la rébellion sourienne, parce que les dinosaures se rebellent contre le parc. Donc voilà, elle va partir à travers la galaxie à la recherche de l'aide qui saura libérer les dinosaures du parc. Voilà. Et toi, Julien, où est-ce qu'on peut peut-être faire le tour Alors, euh, ouais. ben moi, alors, je suis présent que sur Facebook. Je, je, suis, un, je suis un vieux. Hein. Donc, euh, j'ai une page pas. Facebook. Alors, avec mon nom, je ne dois pas être le seul. Je pas été vérifié. Mais euh, non, sinon, il y, y a un groupe Facebook qui s'appelle Autour de Meute, qui parle de Meute. Et qui est une petite communauté qui est assez. Euh, bah, qui est, que ça se passe bien qui est plutôt sympa donc je suis content euh, je on me dit souvent de monter un discord j'avoue que j'ai j'ai un peu la flemme je dois dire mais taf, hein. euh, ouais, voilà mais pourquoi pas un jour non, mais pour pour l'instant il n'y a, a que facebook et pour ce qui est de l'actualité donc je le disais c'est un peu la galère au niveau de la sortie d'errance là le, le, le supplément on avait annoncé un, un crowdfunding pour le mois d'avril on n'a pas tenu le délai je ne sais pas quand ça va arriver mais ça ne devrait plus trop tarder donc euh, Merci de votre patience à tous. On va bientôt donner des nouvelles. Voilà. Euh, voilà. C'est la seule actualité pour le moment, puisque c'est vraiment le truc sur lequel je focalise mes pensées, à tel point que ça m'empêche un tout petit peu de penser à autre chose. Tu vois, Errance, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Voilà. C'est à peu près tout pour moi. Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur... <rire> J'ai l'impression de faire une démonstration, c'est horrible. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, arrobas Arcanajdr, tout attaché. Sur Instagram, arcana Arcanajdr, underscroll, entre le JDR et Arcana, si je me souviens bien. On a un site internet, arcanajdr.fr. Normalement, c'est facile, c'est répétitif. Et on a une chaîne YouTube, maintenant, avec euh, des musiques du groupe tiers. Celui-là, Il n'y en a qu'une hein, pour l'instant, hein, je il faut qu'on fasse les autres. Mais euh, on est en cours d'enregistrement, donc tierce Lune, un, le groupe de l'univers euh, du jeu, qui, euh, à la, qui sont à la fois dans le jeu, vous pouvez les trouver dans le jeu de rôle, ce sont des PNJ, mais qui font aussi des vraies musiques pour illustrer l'univers. Et sur le site internet, vous pouvez trouver des nouvelles euh, et les romans euh, quand ils seront terminés. Et nous avons aussi toute une galerie photo, puisqu'on fait de l'imagerie, de la photo FX pour avoir des visuels. Voilà pour le tour. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker notre page Facebook, parce qu'on essaye de gagner un pari. Voilà. Ok, j'espère que tu gagneras ton pari, impressionnant en tout cas. Euh, pour ma part, vous pouvez me retrouver euh, sur euh, Facebook et Twitter euh, sous le nom de Thibaut Trinclin qui, parce que c'est le mien euh, sous, euh, sur Instagram, pareil, tout en minuscule, tout attaché Thibaut Trinclin euh, vous trouverez le nom sur le site, je ne vais pas vous épeler de toute façon. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch ponctuellement euh, sous, sur la chaîne artiste débutant, tout en minuscule, tout attaché et vous pouvez suivre si, ça, si le cœur vous en dit la page Facebook du, du projet de jeu de rôle Teenage Thunder Fever qui est en cours de production et qui arrive qui arrive voilà Merci, merci à vous trois pour cette table ronde passionnante. Euh... Merci. merci à toi de l'avoir oui. animée. Euh, merci à vous d'avoir assisté en public et merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ça sur YouTube, j'imagine. Et, euh, voilà. et merci à Nice Fiction de nous avoir rassemblés ici pour cette table ronde et de mettre en place un petit festival charmant, convivial et plein de bonnes émotions, de bonnes ambiances et de bonnes idées. Thank you.